cinq ans ici, dans cet hémicycle, je criais « la peur et la honte doivent changer de camp ». On est cinq ans plus tard, rien n'a changé. On le sait, une femme sur trois en Europe a subi une violence physique ou sexuelle. Plus de la moitié des femmes ont été victimes de harcèlement. Une femme sur dix a été violée. Sept meurent chaque jour sur les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Et rappelez-vous, le Covid a créé une pandémie fantôme, celle des violences domestiques. Ces données sont glaçantes. Mais nous, les femmes, nous continuerons à être debout. Nous sommes présentes, en force, dans cet hémicycle aujourd'hui. Sur 25 orateurs, seulement deux sont des hommes. Alors oui, nous sommes debout pour rappeler que l'Union européenne a signé en 2017 la Convention d'Istanbul. Nous sommes debout pour dire que six pays sur vingt-sept agissent au mépris des droits des femmes. Alors, Madame la Commissaire. Nous sommes là pour légiférer. Vous devez garantir la protection des femmes, des filles, par tous les moyens, même au-delà des traités.